Hey, un abonné m'a proposé de tester son jeu et le principe bah, c'est un labyrinthe et il faut sortir du labyrinthe. Je crois que j'ai pas besoin de vous expliquer le principe d'un labyrinthe. Là comme ça déjà ça a l'air plutôt sympa. Moi déjà j'ai une règle de base c'est que je suis toujours ma droite donc c'est à dire que je vais tout le temps longer les, les murs à droite et a priori par logique vous finissez pas à sortir. Et je vous assure hein, c'est très efficace. Bon, après, c'est un labyrinthe, quoi. Je peux pas faire beaucoup de blagues dessus, mais... Quand je cherche la sortie du Ikea. Ouh. Oh, wow Ah oui, il tue, lui, en fait. Et du coup, je peux vraiment pas passer Ah bah si. Juste. Mais on peut zoomer Waouh il est grand, le, le labyrinthe. Mais on va pas tricher, on n'est pas comme ça, nous. On va finir par y arriver. Ça commence à faire long. One hour later. Three days later. Mais ça me manque. One eternity later. Je sors la pièce me rattraper. Uh. Wow. Oh bah ça va, je suis tout près de la fin, je crois. Euh, je suis pas revenue au point de départ quand même. Alors là, si j'ai fait ça. <rire> ah. Bon bah voilà, <rire> j'ai cassé son jeu. Eh hey, mais il y a un truc là-bas. Mais non, la sortie, elle était là. Bon, bah apparemment ma technique ne marche pas à tous les coups. Et comment j'ai fait ça? Bon, bah. <rire> Voilà fini ouais je <rire> suis trop forte vous avez vu j'ai trouvé la sortie du labyrinthe Non en vrai le principe du labyrinthe c'est vraiment vraiment sympa Je crois j'en ai pas vu encore ce Roblox avant le tien du coup Moi si j'ai une petite suggestion à faire en vrai c'est de mettre des petits monstres Enfin euh, plus de petits monstres mais qui genre te poursuivent dans le labyrinthe Genre pas euh, tout le long mais pendant 10 secondes genre tu te fais poursuivre par un zombie ou quoi ça peut vraiment être marrant Après là ça se trouve je demande quelque chose de compliqué parce que je suis pas du tout développeur euh, Développatrice Développeuse Développeuse <rire> Si tu peux et si ça te va, en vrai, ça peut vraiment vraiment être sympa, je trouve. Est-ce que vous vous souvenez de ce jeu, Bus Stop Simulator Avec mon super accent anglais, attention Alors déjà, je me suis muni de mon meilleur costume, sauf que ben... En fait, je suis moche. C'est pas censé ressembler à ça. Là, je sais pas, on dirait on m'a mis... Euh... Ouais, je sais, ouais, ouais. Il y a du monde ici quand même ou pas euh, pas vraiment. Je suis quand même allée quelque part où il y a des gens, parce que sinon c'est nul. Ah, mais il y a personne Il y avait qu'une seule personne, elle s'est déconnectée. Elle est loin l'époque où on était genre 20 ici. Oh là, oh là wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ouais. wouhou, oui, j'ai une pancarte, ouais Je lis mon journal, toute seule, dans cet arrêt, vide, de cette ville, vide. Je n'ai pas d'amis. Est-ce que vous vous souvenez de ce jeu Natural Disaster Simulator, toujours avec mon super accent anglais. Je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de... Personne Oh, mon ami Oh là, oh là Et je suis un champignon, pas un tabouret. Oh, Mr. Noob Bay Noob, alors, comment ça va aujourd'hui Hey, c'est mon ami Bay Noob Laissez-moi tranquille Je pas Non c'est le coronavirus Fuyez Pour garder la santé, mangez des pommes T'as fait quoi si je fais... Ah Ah Oh non Mais le ballon, il sert plus à rien à part te tuer Bon, de toute façon, je préfère mourir explosé dans le ciel que du coronavirus. C'est quand même plus rigolo comme mort. Dudu 0123XD. Tu le trouves marrant ton pseudo Je vais prendre ma voiture direct. Oui Et bouchettes là Pourquoi j'arrive pas à monter Non, je vais y arriver, je vais y arriver. <rire> Hop là, on fait le verre de terre. Voilà, une technique si jamais vous êtes coincé dans une montée, vous faites le verre de terre avec votre voiture. Sauf si il y a un gogol devant qui fait marche arrière sur vous. Wow Ah, ok, je n'abandonnerai pas ma voiture. Ma voiture c'est toute ma vie. Non Je m'en fous Je m'en fous, je reste dans ma voiture Aïe, aïe Je mange ma pomme pour garder la santé <rire> Wow! Non! Non! Non! Euh... <rire> Ma voiture! Oui! Oui! <rire> je vais refaire la même blague que je fais à chaque fois. Oh là! Qu'est-ce que tu fous sur les casiers? C'est toujours Dudu, là. lui il fait que des bêtises. Wow! Ok! Allez hop, tous sur les casiers! <rire> tu seras pas content toi? Regardez comment je cours. Ok, je sais pas ce qui s'est passé à côté. Tu vas bien mm -hmm. Réunion en famille. Alors. No Kevin, reviens ici. Allez hop, venez tous avec moi. <rire> oh. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans cette journée si merveilleuse Je me le demande. Inondation, éclair, Mais c'est rien du tout ça. Tout va bien tant que je reste dans le manège, je serai protégé des éclairs. Oh non. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oui, mais si je mange ma pomme, ça va <rire> Ouais, j'ai une amie Ouais, j'ai plein d'amis, là <rire> Ah, quelle belle journée Un parc d'attraction pour passer du bon temps avec ses amis Ok, apparemment, il fait froid. Tant qu'on reste dans le manège, tout ira très bien Ne vous en faites pas, les gars non. Oh Oh là Oh là, oh là. Ouais <rire> Sensation forte, ici Oh là Oh là Oh là Pourquoi Mon siège Wow Tout va bien Tout va bien Oh là <rire> Oh là Non <rire> Mon ami si je fais ça, là, il se passe quoi <rire> Oui Bienvenue à Oh, Je veux faire la tour de la terreur. Non, non, non, c'est pas comme ça qu'on fait la tour de la terreur, madame. C'est pas comme ça que ça marche, en fait. Vous bloquez l'attraction. Sensation forte Ouais, ouais, non, pas, non, non, oh, oh, non Oh là, oh là, oh là, non, non, non, non, non Mais sérieux, là Y'a Dustin avec nous ce soir! Il veut quoi lui? L'ordinateur là, des années 2000! Bonjour monsieur, alors qu'est-ce que nous allons apprendre aujourd'hui? Je m'en fous! Attendez, je vais écrire un truc au tableau, voilà! Je m'en fous! Oh! Non! Allez hop, la pomme pour la forme, hein, comme d'habitude on connaît! Bon! Bah, apparemment, si vous vous noyez, manger une pomme ne sert à rien. Merci, Captain Obvious. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Moi, perso, j'adore le principe de tester vos jeux. Donc, si vous avez créé des jeux, bah, n'hésitez pas. Envoyez-moi les liens, comme ça, je les teste en vidéo. Je pourrais faire plusieurs vidéos comme ça, hein, vraiment du principe où je teste vos jeux. On se retrouve bientôt. Bye bye Bye